Salut à tous! Alors, la France serait-elle le mauvais élève de l'éthique animale? Bah, évidemment que non. Alors, on a une éthique, on a une proximité avec les différentes espèces animales présentes sur notre territoire. Nous sommes des ruraux, des paysans, nous aimons la nature en France. La réalité semble tout autre. Prenons quelques exemples. La France est un pays où la cuisine est élevée au rang d'art. Hein, C'est l'art culinaire. Et traditionnellement, la viande y est centrale, contrairement à d'autres pays. Un Français consomme en moyenne 72 grammes par jour et par personne de viande, ce qui la place au cinquième rang mondial en termes de consommation carnée. En titre d'exemple, l'Allemagne consomme 62 grammes et l'Angleterre 59. Nous savons que l'élevage est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Notre surconsommation de viande a donc un impact sur le climat. Les Français dévorent aujourd'hui 89 kg de viande par an deux fois plus que leurs grands-parents et trois fois plus que leurs arrière-grands-parents. À l'échelle mondiale, ce sont 65 milliards d'animaux qui sont abattus chaque année pour satisfaire nos appétits toujours plus carnés. Et cette surconsommation n'est pas sans conséquence. En effet, en 2013, l'Union européenne a effectué des tests sur la viande en circulation en France. Et près de 13% de la viande que nous mangeons contenait des traces de viande de cheval frauduleuse. Or, ces tests ont révélé une absence totale de fraude en Angleterre ou en Irlande. Alors nos amis les bêtes, hein, Minou et Toutou, hein, notre pays est le champion d'Europe des animaux domestiques. 30 millions d'amis Mais aussi champion toute catégorie de l'abandon des animaux, hein, l'été notamment, avec près de 100 000 abandons chaque année, c'est l'équivalent de la ville de Rouen. Hein, euh, les, les animaux domestiques sont devenus une espèce de variable d'ajustement, et c'est prouvé économiquement, euh, en temps de crise. Lorsqu'on ne peut pas payer ses factures, on sacrifie son animal de compagnie. La SPA accueille près de 40 000 animaux par an. Alors des amis qui sont maltraités, hein, car nous sommes un des rares pays à laisser pratiquer la corrida. Hein. Alors c'est nos racines latines. Bah non, le Chili, l'Argentine, Cuba, Uruguay, la corrida est interdite et a totalement disparu. Et la chasse Ah, la France est le premier pays de chasseurs en Europe, hein, de loin devant l'Espagne et l'Italie. En 2006, elle comptait 1 361 000 licenciés, hein, ce qui fait de ce sport, enfin de ce massacre organisé, hein, le deuxième sport en France derrière le football et devant euh, la pêche. Alors, 30 millions d'amis, vous disais-je, mais aussi 30 millions d'animaux tués au fusil selon l'ONCFS, hein, qui est l'organisme qui s'occupe des forêts et de la sécurité. Et C'est près d'aussi 200 euh, accidents de chasse par an. Et le gavage d'oies, c'est 66 millions de canetons par an. 700 000 oies sont gavées. Hein, euh, D'autant que le gavage, qui est très controversé hein, hors de nos frontières, est en France obligatoire. Et oui, c'est l'article L654-27-1 du Code rural. Sinon, bah, ce n'est pas du foie gras. Les oies sont gavées deux fois par jour et vivent un véritable calvaire. Les dimensions de leur foie sont atrophiées. et va atteindre dix fois son volume normal, va rendre sa respiration difficile et ses déplacements très pénibles. Il est à La c'est. Mais ce n'est pas tout. La France n'a pas de législation concernant l'utilisation d'animaux dans les cirques. Chypre, en Grèce, à Malte, en Bolivie, c'est une interdiction totale et nationale de cette pratique. En Belgique, en Bulgarie, aux Pays-Bas, on interdit certains animaux sauvages. Et La plupart des pays ont des restrictions en Suède, au Danemark, en Inde. Les États-Unis se trouvent en bas du classement hein, et n'ont malheureusement encore beaucoup de chemin à parcourir. Quant à la France, bah, elle ne figure même pas dans le classement. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Heureusement, il y a toujours pire que nous. Hein. Il y a les riquins, les Américains, Ah, ça c'est bien, ils sont toujours pires que nous, enfin presque. Car depuis peu, les expérimentations en laboratoire commencent à être interdites aux États-Unis. À Harvard, à Yale, à Stanford, dans les grandes universités et écoles de médecine américaines, euh, ils ont fermé leur laboratoire d'expérimentation animale. Ils ont mis en place un enseignement clinique très novateur. À Harvard, par exemple, les étudiants du cours pratique d'anesthésie cardiaque ne font plus d'opérations qui sont fatales hein, pour, sur des chiens, mais ils observent désormais les opérations de pontage sur des cœurs humains, en vrai. Les enseignants, qui sont à l'origine de ce cours, aimeraient bien que les autres écoles s'en inspirent, évidemment. En Grande-Bretagne, il est illégal d'utiliser des animaux dans le cadre des études médicales, hein, et les médecins ne sont pas moins compétents qu'ailleurs. Rappelons-nous qu'en France, on fait encore de l'expérimentation au collège sur les grenouilles, euh, et euh, ce qui était légal dans la plupart des pays occidentaux. 7000 animaux sont utilisés chaque année euh, pour cette recherche, ce qui veut dire qu'ils sont en fait euthanasiés. Certaines des images que vous allez voir peuvent choquer, autant vous prévenir immédiatement. Alors il ne s'agit pas de prendre un bâton pour se faire gêler, mais plutôt de prendre conscience que nous sommes très très en retard par rapport à nos voisins sur cette question. Une question que la loi de 2015, hein, qui, euh, écrivant que l'animal est un être vivant, doué de sensibilité, n'a fait qu'effleurer. Malheureusement, ces questions sont très peu débattues dans la campagne présidentielle, malgré l'émotion et les l'émoi suscités par les vidéos-chocs des différents abattoirs l'année dernière.